Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Poulain. Je vous présente mes deux flûtes multigames en Do et en Ré qui vous permettront, avec un seul instrument, d'avoir une multitude de flûtes en gammes différentes. On avait à l'instant une flûte à bec en gamme japonaise et on va très rapidement passer avec une flûte traversière en gamme blues. Vous avez la possibilité de combiner vous-même, au fur et à mesure de vos besoins, des éléments interchangeables. Un tube diatonique en do, Un tube diatonique en ré. Un embout flûte à bec. Un embout flûte traversière. Et enfin, de une à six bagues. Alors, grâce aux bagues, lire des partitions avec des bémols à la clé devient très facile. Donc, un bémol, c'est le si qui est bémol. Si bémol. Deux bémols, si et mi. Trois bémols, si mi la. Et là je corrige la justesse. 4 bémols similarés. Donc on recorrige la justesse ici aussi. Et 5 bémols similarés sol. corrige toujours. Bien sûr, chaque flûte est livrée avec une notice explicative où vous trouverez les doigts. l'emplacement des bagues et aussi les accords de guitare. Et enfin, les gammes pentatoniques sont possibles dans les 12 tonalités. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous sur mon site internet pour plus d'informations.